en microgravité, La gravité euh, est pratiquement annulée et on peut se poser des tas de questions scientifiques pour comprendre le fonctionnement du corps humain, pour comprendre l'écoulement des fluides, la combustion, plein de sujets euh, très, très intéressants. Et puis une seconde mission euh, à bord de la, de la station spatiale internationale, qui est en, encore aujourd'hui euh, en, en orbite au, autour de la Terre, en coopération euh, internationale,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 la sonde Rosetta et puis son, son petit atterrisseur sur la, la comète Churi. Vous avez sûrement rêvé là aussi à cette mission Cassini qui vient de se, se terminer pour explorer une lune de Saturne, Titan. Donc ça, ce sont des missions qui, qui durent 20 ans, mais on ressent cette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 et vous les métiers mais finalement c'est tout hein. enfin, plein de métiers et plein de niveaux finalement de formation aussi divers, donc c'est pas que des ingénieurs, ça peut être aussi des techniciens c'est euh, dans, dans tous ces métiers là, donc c'est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 à forte raison, on dit aussi c'était les jeunes gens, c'est pas limitatif, mm -hmm. simplement l'exposition était à deux. Voilà. Qu'est-ce qui euh, les entraînerait <rire> J'ai envie de, de dire aux jeunes gens, aux jeunes filles et aux jeunes garçons, euh, ayez des rêves, mm -hmm. ayez des envies, ayez des questions. Ça, c'est le premier point. Ne vous contentez pas de ce que la télévision va vous fournir ayez vos propres rêves et vos propres euh, désirs.